Ô oh, toi qui donne la vie, à tes pieds je veux m'asseoir comme saint. Sens... sous nous s'il vous plaît nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre psaume chapitre 33 nous lisons la parole du seigneur psaume chapitre 33 nous lisons la parole de dieu psaume 33 juste réjouissez-vous en l'éternel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 Notre âme espère en l'éternel Il est notre secours et notre bouclier Car notre cœur met en lui sa joie Car nous avions, nous avons confiance en son Saint Nom Éternel Que ta grâce soit sur nous Comme nous espérons en toi Amen, Amen. Sa parole, considère ses promesses. Garde-lui Quand ta vie, tu verras ses Et Oh oui, considère, considère, oh oui, considère. La vie, Seigneur Jésus, et c'est par elle aussi, Père, que nous avons la grâce de pouvoir aussi voir le chemin, Seigneur. Tu parles et tu nous éclaires encore, comme l'est dit dans ta parole à toi, Père du Bissant. La révélation de ta parole elle est l'éclair, mon Seigneur. Merci beaucoup, notre Dieu, pour ces jours-ci que tu te donnes encore aujourd'hui, Père, au oh Dieu, d'être là avec ce peuple qui est à toi, oh Dieu, pour lesquels tu as vraiment donné ta vie à toi, mon de père Tu as versé les sangs pour qu'ils puissent arriver aussi au bout Père. saint Dieu. Parce que tu es réellement le Dieu qui les a appelés, tu les conduiras à père du afin qu'ils atteignent réellement aussi la destination. Nous sommes consolés, fortifiés par cela, béné père au oh Dieu, parce que l'œuvre que toi, tu commences, tu l'achèveras toujours, mon soba. Oh, nous avons des hauts et des bas, mais nous savons que nous arriverons au Seigneur. Merci. Merci encore pour ton soutien. Tu es un appui pour chacun de nous, béné mais père son Dieu. Tu es aussi notre espérance, notre roi et notre secours. Or, dans les moments les plus difficiles, mon béné père sans Dieu, nous ne sommes pas sans force, mon roi, parce que tu es notre force, mon notre Dieu. Sois béni et sois glorifié, Père Dieu. Merci pour la joie de voir ton peuple encore en ce jour, Père Dieu, qui est rassemblé en ces lieux, béni mais père tu visons aussi dans différents pays, Père Dieu. Nous sommes touchés de ces grands noms que tu attires encore aujourd'hui, Père. Qui soit vraiment bénis et faute aussi, personne. Oh, nous sommes consolés parce que tu es réellement le Dieu qui nous soutient. Béni soit ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait et que tu fais pour les chants et les cantiques, mon roi, et notre précieux frère Christian. Sois béni pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour la chorale, pour chaque frère et chaque soeur. Les instrumentalistes, Père Saint-Dieu, et chaque frère encore ce soir, et chaque soeur, nous te sommes vraiment reconnaissants. Merci pour ces instants, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est notre Dieu. Il est vraiment notre soutien et aussi notre Amen. appui. C'est un secours et il est pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie, car nous pouvons quand même nous retrouver ensemble et chanter la gloire de Dieu, malgré les combats, les difficultés, mais le fait de vous voir, ça fortifie aussi. Que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie, parce que ça nous rappelle, ça nous montre que nous sommes ensemble pour partir et que nous sommes sur le chemin. Et que Dieu nous a donné des frères et des sœurs aussi et nous le remercions pour cela. C'est une grâce de pouvoir vraiment vivre ce que notre Dieu a eu à pouvoir annoncer dans les Saintes Écritures qui témoignent qu'effectivement que sa parole est vraiment la vérité. Il faut peut-être ne pas vouloir voir ou bien peut-être se fermer les yeux d'une certaine manière ou se vouloir peut-être percer les yeux pour ne pas voir, mais les choses que Dieu est notre Seigneur a eu à pouvoir annoncer d'avance, nous avons la grâce de les voir s'accomplir aussi sous nos yeux. Et cela qui nous console aussi, qui nous fortifie encore davantage, et quand même, nous passons par des moments difficiles, lorsque nous regardons ce qu'il a eu à pouvoir promettre, et que nous voyons cela, effectivement, aussi, s'accomplir, se mettre aussi en place, nous nous réjouissons nous disons, Seigneur, merci, parce que ta parole est là pour pouvoir nous servir d'appui, et de pouvoir aussi, comme tu l'as dit, la foi vient de ce qu'on entend, oui, tu l'as annoncé dans ta parole à toi, et nous sommes des témoins aussi, hein, qui vivons effectivement ces instants, parce que, N'oubliez jamais cela. C'est nous qui faisons l'histoire de la Odyssey. Alors, nous devons réellement aussi réaliser que ce qui a été dit de la Odyssey, nous, nous le voyons. C'est vrai. Et s'accomplit. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y, y a, eu, euh, bon, que Dieu nous aide parce que il y a des choses qui, on, on pleure parfois, on dit Seigneur, viens vite nous prendre parce que il y a des choses que nous ne voudrait même plus voir. Vous vous, entendez, vous vous rendez compte des gens qui se disent des, des pasteurs? Bon, c'est quand même grave. Bon, c'est pas dans le milieu de ces choses-là, vous savez. C est, c est nous pleurons, nous prions que Dieu nous aide parce que le temps vraiment est arrivé. Est, nous sommes arrivés en, en, C'est vrai, mais c'est Sodome et Gomorrah. Hein? Ça sera comme au temps de Lot. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ça dépasse même l'imagination. Ça, C'est quand même que, que Dieu ait pitié de nous, hein, qu'il nous aide à ce que nous puissions rentrer à la maison. Nous le supplions qu'il le fasse en son temps, mais nous prions qu'il nous aide, parce que le monde est en train de pouvoir s'enfoncer dans une dans, des, dans, dans dans une condition plus qu'horrible. Moi, je ne sais pas comment vous, vous pouvez supporter le pouvoir Seigneur, oh, que, que les jours soient encore longs. Non, je ne pense pas que... Bon, je vais pas dit qu'on demande que longs. Je ne sais pas, moi, je dis, mais vous pouvez vivre. Je me pose la question qu'est-ce que nous attendons encore de ce monde C'est quoi qu'un candidat dit Nous n'attendons rien, plus rien. C'est ça, je pense. que, que Je me trompe. Mais voilà. C'est vrai, ma bien-aimée, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous attendez encore Je ne sais pas. Ce qu'on qu peut euh, vouloir avoir encore dans ces bons mondes ici. Parce que déjà, ce que nous voyons. Et ce qui va encore venir avec ce que nous entendons. Alors là, on se pose la question. On dit, Seigneur, c'est l'heure de que nous soyons réveillés encore davantage. Nous sentons la pression qui vient au dedans de nous. Reviens à moi, reviens à moi, parce que je suis à la porte. Là, je veux vraiment venir et nous prions que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde la grâce de nous. Préparer comme la Bible le dit et la Bible a toujours raison que le Seigneur notre Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience envers nous. Enfin qu'aucun ne périsse mais nous puissions arriver à pouvoir toujours avoir la repentance et nous préparer dans notre cœur. J'ai pris Dieu qui nous aide vraiment parce que ce qui attend le vainqueur est plus grand que ce que vous pouvez même imaginer dans votre imagination. Parce que c'est ce que les scènes ont dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, je pense. Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est pour ça que l'apôtre Paul, je crois que c'est cela, il disait dans Romains, chapitre 8, verset 18, il dit, mais les souffrances du temps présent, tout ce que nous sommes en train de souffrir, pleurer, pour tout ça, tout ce que nous sommes en train de passer des moments difficiles sur cette terre, il ne saurait être comparé à la gloire à venir qui est réservée pour ceux qui sont ah oui, qui appartiennent au Seigneur. C'est pour ça que pendant ce temps où nous sommes réellement, où Dieu nous accorde vraiment cette grâce et ces privilèges qui beaucoup ont désiré effectivement aussi à avoir effectivement cette possibilité. Ben, ils ne l'ont pas eu en fait. Parce que le Seigneur a dit à ses disciples, il dit, « Heureux sont vos yeux, parce que vous, vous voyez ce que vous voyez. » ça C'est dans Matthieu, chapitre 13, vous vous souvenez, non Parce qu'il leur a dit, en fait, qu'elles ont posé la question, puis il leur a dit, « Mais à vous, il vous a été donné, de connaître les mystères du royaume, et pas à eux, en fait. » que... Et parce que leur cœur est tellement endurci qu'ils ne peuvent pas se convertir mais à vous Dieu vous a donné cette grâce parce que vos yeux voient ce que tous les saints et les autres ont désiré voir donc ce que Job a désiré voir aussi. parce que je sais que mon rédempteur est vivant aussi en fait et voyez-vous par la grâce du Seigneur Job a pu voir mais comme il est dit aussi qu'effectivement que quand il était là, en train de pouvoir marcher, personne ne pouvait le reconnaître. Il était plus combattu qu'autre chose, effectivement aussi. Que... Et, et, et ça, c'est toujours le travail de l'adversaire. Le diable, le malin, en fait. C'est pour ça, je vous ai toujours répété ici, frères et sœurs, on ne peut pas combattre un frère. Et on n'est pas appelé à combattre un frère ou une sœur. Notre combat, mon combat, n'est pas contre un frère, n'est pas contre une sœur. Notre combat, nous, c'est contre l'adversaire de notre Seigneur. Et c'est cela que nous devons comprendre aussi, effectivement. C'est pour ça que quand des frères et des sœurs sont dans l'ignorance des choses, et que parce que quand on a l'ignorance, effectivement, les diables saisissent cette occasion maintenant pour pouvoir, maintenant, vous, vous travailler. Et maintenant, vous tournez, en fait, vous poussez à voir tourner les armes contre vous. Et pendant ce temps-là, lui, il est tranquille. Parce que moi, je combats mon frère. Si je combats mon frère, je combats la personne. Le pauvre, il est avec lui par l'adversaire qui est là. Si je combats aussi ma soeur, c'est que je suis aussi aveuglé pour cela aussi, c'était une manière ou d'une autre. Mais quand je comprends qu'effectivement que nous avons un ennemi commun, le seul ennemi que nous avons, mais c'est celui qui nous apporte de troubles. C'est pas mon frère qui m'apporte le trouble, c'est pas ma soeur. Frère et sœurs, si vous arrivez à comprendre ça un jour, vous avez la victoire. Mais, mais c'est la vérité, frère et sœurs. La défaite, vous savez, c'est quand on ne saisit pas les choses de Dieu comme cela, et à ce moment-là que les diables saisissent sur l'occasion pour pouvoir nous mettre en fait dans les embrouilles. C'est vrai. Mais quand nous avons compris effectivement, nous allons le repousser. C'est vrai. Même si le frère, même si la soeur, ils ont tombé. Je ne sais pas moi, ou oh, quoi ce qui peut arriver Nous nous mettons à genoux simplement, nous prions. Frère. <rire> Si ce frère ou cette sœur est un fils de Dieu, quand vous mettez à genoux sincèrement et priez de tout votre cœur, sans de mauvaises pensées, non, non, non, simplement priez par Seigneur, parce que ni toi ni moi, nous ne pouvons pas savoir qui est notre frère ou notre sœur. Mais quand tu t'es dit Seigneur, j'étais en supplice, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur, tu pries vraiment de tout ton cœur. Si c'est un fils de Dieu, il reviendra aux choses de Dieu. Mais si ça n'est pas un, il va pas résister. Parce que l'amour est un feu, mon frère. Bien sûr, ça. Ah non, il pourra pas tenir, parce que si son, son intérieur est aussi mauvais, il va aller ailleurs. Ah ben oui, c'est pour ça que... Vous j'ai toujours eu à pouvoir dire, vous savez, frère, si déjà vous pouvez résister à rester, je l'ai dit tout, vous savez cela, non À résister à cet endroit, il restait vraiment des années, et vous continuez à aimer ce que Dieu est avec vous. Autrement, mon frère, vous ferez quelques années. Oui, mais après, vous allez disparaître. Parce que vous n'allez plus savoir tenir. Ça va être difficile et compliqué. Parce que certains moments vont dire, mais ce pas possible. Oh, mais souvenez-vous toujours de ceci dans Jean chapitre 6. Et là, les disciples ont marché avec le Seigneur. Ah bah ben oui, et puis à ce moment, les choses ont commencé à s'écorcer. Il savait pourquoi il devait parler ainsi. Il savait effectivement ce qu'il cherchait. Parce qu'il fallait que, quand même, à ce moment, qu'il y ait un tri. Il a eu à pouvoir prendre cette parole aussi dure. Et quand on voit effectivement cela, en réalité, en réalité. Quand même dire aux gens, quand même que hein, eh, ma chair est une nourriture. Si vous ne mangez pas ma chair, il n'a pas fait, non, il a vraiment dit ça. Ça, ça c'est toujours déduit, Il est spécial. Il dit ma chair ici. Il a dit bien, hein, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ma chair est une nourriture. Et mon sang, moi, mon sang, il dit dans son hein, âme est un brevage Si vous ne mangez ma chair et ni ne buvez mon sang, je suis sûr et certain que nous tous ici, la plupart des gens qui sont ici, on a déjà quitté l'assemblée. Mais, mais c'est vrai, mais c'est la vérité. Vous faites ça, ah, non frère, non, non, non. Parce que quand ça chauffe un peu, Vraiment. vous devenez absent. J'ai dit, mais frère, vous ne vous voit plus, mais plus de nouvelles. Parce que quelque part, quelque chose a choqué la personne. C'est ça. ça? Mais, mais Pierre était là, effectivement, avec les autres. On a chauffé, le Seigneur a chauffé, il a donné la bombe, effectivement. Oh. Donc manger sa chair et boire son sang, il <rire> faut être fort pour tenir. Les gens qui, qui lisent, les, qui disent, voilà, oh oui, mais frère, tu sais, je comprends pas comment ils ont pu partir. Ils disent, oh, frère, si toi, tu étais là, à moins tu sois vraiment converti, hein. Mais tu allais faire la même chose, effectivement, parce que maintenant même, il te vient un petit peu comme ça, mais tu commences à voir c'est pour, ça le problème. Et mais, mais quand il a dit ça, tous sont partis. Mais j'ai toujours dit, mais mon Dieu, mais quand je regarde les tableaux, j'ai dit, c'est pas possible. Je me mets quand même à la place de tous ces hommes-là. Vous savez, c'est dans Jean 6, vous connaissez, non 67. Vous connaissez l'écriture, non Amen. Je cite, mais vous savez dans la Bible. Hein? Mais Vous, vous, vous savez, frères, ils étaient nombreux, hein C'est 70, et puis ceux-là, vous comprenez Vous vous souvenez Amen. Merci beaucoup. Et alors, regardez, frère. Que, et puis il y avait aussi des juifs aussi qui étaient les pharisiens, les qui suivaient. Vous savez, non C'est écrit comme ça. Et alors, quand il a prononcé cela, c'était les disciples qui, comme nous, nous vivons tous ensemble. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je donne un exemple. Comme nous vivons ici ensemble, tout le monde, évidemment. Et ces jours-là, vraiment, tout était plein. toutes les disciples, tous les 70, et puis avec les Donc, était, tout était, était, était, plein. Et puis, à plus de cela, il y avait les pharisiens et les qui, qui suivaient toujours pour trouver la moindre faute, effectivement. Mais alors, ils lâchent cette parole. Inattendu, en fait. Parce que et tous ceux qui pouvaient le suivre, jamais ils pouvaient penser que quelque chose comme ça. Parce que pourquoi d'abord Là, la chair d'un homme, où il n'y a aucune écriture. Parce que vous vous dites, oh, frère, vous savez comment Non, non, non, non, frère. Il n'y a aucune écriture qui permettait, Dieu pouvait permettre à un homme de manger la chair d'un homme. Mais lui, il se tient là debout, il dit, c'est lui qui ne mange ma chair ici. Alors là, et puis, le sang, même le sang des animaux, on ne pouvait même pas y toucher. Ça, vous le savez, non Amen. Bah Non seulement qu'il veut me dire, bon, le sang des, des moutons que vous pouvez boire, manger, manger, bon, il dit non, mon sang. Donc le sang d'un humain, un, mettez-vous, frère, à la place ce jour-là, effectivement. Parce que souvent, nous sommes trop logiques. Avec les choses qui sont spirituelles, on aime avoir quand même une logique qui correspond à notre entendement logique. Mais oubliez la logique humaine, frère et soeur. Il faut que nous puissions avoir cet entendement spirituel. C'est différent. Donc, quelqu'un qui vous dit comme ça, ma chair et mon sang, celui qui ne mange, ma chair ni ne boit, mon sang, n'aura point la vie. Alors regardez très bien, comme nous sommes ici, je donne un exemple. Tout ce groupe ici, j'ai donné un exemple. Juste un exemple. Alors après, donc, Si j'ai fait ça, c'est pas bon plus. Ce sera pas. Alors un grand groupe. Hein C'est Vous voyez bien s'élèver. Et puis, il n'y a que petit groupe, en fait, soit 4 ou 5 ou 6, je prenons peut-être 10 ou 12, que je sois petit par rapport à 70. Vous voyez le nombre de différences. Humainement parlant, même visuellement. Vous voyez toute la moindre, plus de la moindre dont 70 nombres. Le, le nombre assez nombreux. Il se lève ici avec colère. Il tape les pieds ici, ici, dans cet endroit. Frère, je voudrais voir quel est le feu à qui resterait ici. Non, parce qu'il suffit simplement que l'un de vous vous influence un tout petit peu. Vous êtes bougé à votre intérieur. Et pourtant, vous écoutez la parole de Dieu tous les jours ici, à cet endroit. Le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Nous fêtons tous ensemble. Ici. Il s'est dit qu'un seulement se lève pour dire, ah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, tout le monde votre intérieur. Ah, ah, ah, ah. Examinez-vous, frère. C'est la vérité, frère et sœurs. Oui. Et pourtant, ils étaient avec le maître tous les jours. Et ils ont vu c'est qu'il leur a donné le même comme pouvoir. Qu'est-ce qu'ils faisaient Effectivement aussi, ils l'ont expérimenté Parce qu'ils ont mis une, Oh, Gabi, oh là là, Seigneur, oh là là, Maître, oh là là là là. Les démons même nous sont soumis. Ils l'ont dit. Parce qu'il leur a donné le pouvoir. Ils ont vu que réellement, c'était vraiment... Ah là là là là là là. On ne peut pas dire autrement. C'est vraiment quand même lui, en fait, en réalité. Juste un petit peu. Alors, vous savez... Il faut vraiment être convaincu, vraiment au plus profond de soi-même. Et cette conviction ne peut venir que de Dieu. Parce que si c'est la conviction qu'un homme vous a convaincu, eh ben à un certain moment, vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais quand c'est Dieu qui vous a convaincu, vous ne vous occupez pas de l'homme. <rire> Vous, vous restez attaché à là où Dieu vous a placé. Parce que ce n'est pas un homme qui vous place. C'est surtout Dieu qui vous place. Et ça, c'est ce qui, ce qui fait que vous progressez et vous grandissez dans les choses spirituelles de Dieu. Ça veut dire que si Dieu, lui, il vous a placé là, ce que c'est la responsabilité de Dieu de pouvoir vous nourrir, prendre soin de vous spirituellement. Parce que si ce n'est pas Dieu qui vous y a placé, alors à ce moment vous êtes responsable de vous-même. Vous voyez que la Bible a toujours raison, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont tous, f... oui, c'est ça, fils de Dieu. Parce qu'il s'agit... Et puis, votre attention, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Je, je, je, les, les jeudis, les mardis, je ne vais plus me retenir. Alors, regardez très bien, l'esprit, donc, l'esprit rend témoignage Amen. à notre esprit. Donc, tu ne te convainc pas toi-même, Non, hein? non, non, non, non, non, non, non, non, non, Vous connaissez le chapitre, non Romains 8. Donc, l'esprit, pas l'esprit, mon esprit, mais l'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit, toi, pour te dire que toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Donc, dans les choses qui sont des dieux, tu es concerné dans cela. Mais qui peut te déraciner? Amen. <rire> oui. On peut venir t'influencer, te dire ceci et te dire cela. Oh, il a fait. Parce que on vous influencera quand même un jour. Ça viendra. La pression viendra. Bien sûr que oui. toujours les tests. Alors, regardez bien. Et quand on, il a prononcé cette parole effectivement, alors <rire> la Bible nous fait savoir que, ah la plus plusieurs... ils ont commencé à murmurer dans leur cœur, en fait, parce qu'ils disaient, mais cette parole est vraiment dure. Qui peut vraiment la supporter. Donc, dans leur intérieur, déjà, vous voyez, <rire> Et vous pouvez. Vous savez, regardez comment les scènes d'écriture sont précises. C'est dans Jean au chapitre 6. Regardez bien. En euh, ah, je pense, je que voilà. Ah. Jean chapitre 6. Verset 60, nous dit ceci, bon, il dit ceci, c'est plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, d'abord, euh, euh, ça vous pouvez lire à la maison, mais c'est ça dit, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu, dire cette parole est dure qui peut l'écouter. Vous cela Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, ils n'ont pas crié très fort. Hein? Donc, on était tenté de murmurer, effectivement, comme souvent, vous savez, quand quelque chose, ça vient, on lance quelque chose ici. On on certains dit, ah mais les murmure à gauche, tu trouves un attroupement. Ça va sœur Ça va frère. Et puis il dit, qu'est-ce qu'il y a Ah, tu ne l'es pas au courant. Il dit, mais au courant de quoi Moi je suis venu pour louer, je suis venu pour chanter, mes oreilles ont été pour la parole de Dieu. Mais les tiennes ont été où Moi j'étais absent, moi j'étais présent pour la réunion. Parce qu'il y en a de ceux qui sont... Bon, je ne vais pas être long. Il y en a de ceux qui, bon, long, hein. Il de ceux qui ils viennent, ils sont là assis, mais ils écoutent pas la parole de Dieu. Ils attendent seulement qu'à la fin de la réunion, vous vous trouvez derrière pour qui lancent sa la bombe qu'il avait. Est-ce que tu... tu sais que je, je sais ce qu'on nous dit maintenant. Mais dis, mais sœur, frère, nous venons d'écouter la parole. Exhote-moi quoi rester dans l'écriture qu'on vient d'écouter. On se trouverait... Hein, que Dieu te bénisse. Vous vous souvenez que sur le chemin des Maïs... C'est notre attitude. Alléluia. Ils n'entendaient pas de l'esprit de non, non, non, non, non, non, non, de la parole de Dieu. Alléluia. De quoi vous entendez pour votre triste C'est comme ça que le Seigneur s'est approché d'eux. Parce qu'il savait qu'il parlait de la parole. C'est cela. Et c'est ça que Dieu attend de nous, en fait. Si nous, nous, nous avançons un peu, nous reculons toujours plus. Vous vous rendez compte qu'on a fait un effort pour avancer un peu. Et puis, plus bas encore que ce qu'on avait jeté, on a jeté on est encore ramassé dans les fonds de la poubelle encore. On s'est réveillé encore. Vous vous rendez compte. Que, que le Seigneur nous aide vraiment. Que nous ne soyons pas comme les chiens qui est retourné à ce qu'il a vomi. C'est hein, qu'on a vomi, on a vomi. On ne peut plus les le peindre comme si c'était avec la peinture rouge pour dire que bon, c'est la viande fraîche. Non! C'était vomi, c'est vomi. Maintenant, moi, je vais vers l'avant. C'est nécessaire dans notre vie. Que Dieu nous vienne en aide, que nous comprenons que nous ne devons pas faire du surplace. Mais nous devons toujours avancer dans les choses de Dieu, effectivement, lorsque le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir entendre ce qu'il nous dit. Il nous donne des armes, effectivement, pour vraiment bien combattre. Et surtout, ne pas se laisser influencer Amen. dans le mauvais sens par les autres. Amen. Et comme la Bible a toujours raison, les mauvaises compagnies Amen. finiront toujours de corrompre les bonnes mœurs. Si vous avez vous fréquenté une soeur qui est mauvaise, oui. ou un frère qui est mauvais alors que vous êtes bon, oui. alors il va vous détruire. Oui. Ah oui, parce qu'il va vous venir avec des songes, il va vous venir oui, sur... c'est vrai et surtout quand on sait que c'est on commence à avoir peur. Ah oui, j'ai rêvé. Mais il n'a fait que des choses des démons qui n'ont rien à voir avec la... Mais c'est vrai. <cười> Regardez les gens comment ils, ils sont allés trembler. Les... Il y Un qui téléphone Ils disent, ah oh, moi j'ai rêvé que tout les des Carabèques, qui sont tous morts. Mais nous sommes toujours vivants. Amen, amen. Mais je ne sais pas quelles révélations ils ont, mon frère. Et puis les autres ah, ah, ah, ah, ah, ah oui, oui, il ne faut pas mettre les pieds là-bas. Vous savez, besoin, les choses qui se passent là. Ah, vous savez qu'il y a la mort qui frappe. Mais j'ai dit, mais la mort qui frappe depuis les 1er janvier. Donc, enfin, nous sommes, je vois mes soeurs, je vois mes frères et tout ça. Bon, vous savez, on nous prédit toujours le malheur. Toujours, ah oui, parce que, il y en a des ceux qui, dans toute leur colère, ils veulent que ça soit fermé ici. Pour dire, ah, qu'est-ce que, mais ce n'est pas moi qui ai ouvert ici, hein. Ah, c est, c est. <rire> Je vous ai déjà raconté le témoignage ici. Parce qu'en fait, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Ah oui, ils ne sont pas au courant. Je ne sais pas s'il faut la source d'oreille. Ils ne sont pas au courant. <rire> oui, si, si, si. Que Dieu nous aide. Je crois que vous connaissez le témoignage. Ah bon <rire> Oh Dieu est grand dans sa façon de faire. Nous avons euh, notre frère, il se repose maintenant, c'est le frère Roger Godefroy. C'est un précieux frère, que j'ai toujours été avec lui, on a travaillé ensemble, je l'ai toujours aimé, mais vraiment d'un amour, quand c'est vrai. Parce que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir un pasteur extraordinaire. Mmh. Frère Roger Godefroy, non, je l'aimais beaucoup. Celle qui dit « Amen », elle sait. Moi, je faisais tout que j'étais étudiant. J'allais travailler toujours dans les jardins. Je nettoyais les jardins. Oui, je fais tout ça. Mais je faisais tout que tout ce que j'ai gagné. je faisais tous les efforts nécessaires pour acheter l'abonnement de tram et train à mon pasteur. Ah oui, frère Roger Godfroy. Chaque mois, il avait toujours son abonnement. Je voulais prendre soin de lui. J'étais, ah oui, c'est vrai, je, je l'aimais tellement que c'était pour moi normal de prendre soin de lui, il apporte la parole de Dieu, il est là, et je le faisais effectivement aussi. Et quand la révolution est venue, j'ai dit, bon, maintenant, je vais avoir une voiture étudiante, avec des jobs de nettoyer dans les jardins, tout ça, et ben je suis allé ramasser quelque chose, ça c'était notre première voiture, non, non. Ah oui, j'avais révolutionné, quoi. Avec une voiture, si vous savez, quand je l'ai trouvée, aïe, l'état en France. Si vous la voyez aujourd'hui, vous vous dites, mais ses frères étaient malades. Il n'y avait pas de roues. La direction, tout ça, tout était cassé. Ah oui, ça, vous, vous, vous, vous, vous le voyez, même, même pas les désirs. J'ai dit, parce que je n'avais pas de moyens, c'était moins cher. J'ai dit. Eh ah ben, si monsieur, vous voulez acheter ça J'ai dit oui, je vais acheter. Je vais aller acheter, chercher des pièces et puis on va colmater. Eh bien, j'ai fait. <rires> Ai, que Dieu nous aide. Nous sommes passés par des moments tout à fait particuliers. Eh ah bien oui. C'était ma première voiture. Et je l'ai prise comme cela. Et puis après j'ai été. On a acheté des pneus, on a acheté des pièces du cordes, des, des, des arbres, la canne, je sais pas moi comment on appelle tout ça. On a rafistolé et ça a commencé à marcher. Et puis, on passait contre technique, effectivement. Et c'était bon. Bon, j'avais réussi mon permis à l'époque, mais après combien de soins euh, Madame pleurait toujours quand je rentrais à la maison. Il oh, dit Alors ça va J'ai dit Oh <rire> Alors je me dis Bon, la prochaine fois, ça dit Merci. Je vais la prochaine fois. Alors ça va dit, oh, Alors ça va dit, oh, « Alors il dit Mais oh. finalement, ça sera quand J'ai dit. Eh oui, oh, vos vous frères, non, on nous connaît. On est passé, Dieu, en fait, Dieu nous enseignait pour que nous puissions devenir de meilleurs conducteurs. Quand vous échouez, ne pleurez pas. Dis simplement, Seigneur, tu veux me former. Eh oui, oui, oui. Oh oui, si vous savez le nombre de tours que moi, ici, j'ai fait. Finalement, il était tellement découragé, il ne me demandait plus. Mais c'est vrai, je vous raconte cette histoire. Quand je rentre comme ça, il me regarde, oui, à ton visage, j'ai compris. Il ah, puis a plus un jour. <rire> arriva, arriva, un jour comme ça, je suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, ah, ah. j'ai fait si c'est combien de fois, rien. Mais je n'abandonnerai pas. Oui, je me suis levé ce jour-là. J'étais vraiment fort. J'ai dit, c'est aujourd'hui, Seigneur, pas un autre jour, mais aujourd'hui alors j'étais vraiment, voilà, j'étais devenu meilleur. Hein. Après l'expérience de beaucoup de chiens comme ça. Ouh là là là là là Tu connais même les, les inspecteurs, quoi. Parce qu'il dit, celui-ci est abonnement chez nous. On le connaît. Alors, mais c'est pas une histoire, hein. C'est vrai, il connaissait, il connaissait un peu mes défauts. quoi. J'ai dit, je pas les défauts, maintenant je vais vraiment enfin, les surprendre. Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai rien. Alors madame, regarde. Et alors Je reste tranquille. J'ai dit, alors, je reste tranquille, j'ai dit. Ah. Et, et j'ai eu mon permis de conduire. Et alors quand j'ai eu mon permis de conduire et j'avais ma voiture, il travaillait là-bas dans le fond. Il travaillait très tard en fait, parce qu'il terminait son travail très tard. Pastos, là là-bas au fond, là-bas. Et il terminait très tard, parce qu'il rentrait chez la maison, il habitait ce côté-ci. Et alors, il s'était quand même, il avait pas de transport, il devait marcher, j'avais mal au cœur. Et moi, j'habitais Kuckelberg. J'ai pris, pris mon avion. j'ai mon avion. <rires> oui, je, je prenais ma voiture et tous les soirs, ils allaient l'attendre juste devant la sortie de son travail. Et alors quand, oui c'est la vérité? Quand il sortait de son travail, je voyais la voiture rentrer là-bas. Je le conduisais à la maison et quand je le dépose, je rentre chez moi. Et c'était comme ça. Donc c'est pour dire que je l'aimais beaucoup et, et tout ce que je pouvais faire plus, je voulais le faire. Je le faisais pour lui. Parce que pour moi, je trouvais que c'est nécessaire. Mais il s'est passé une chose, effectivement, c'est que euh, il y a donc eu un visiteur qui était venu donc nous visiter. Euh, la soeur Bibiche connaît bien cela, parce que donc, si je pense que, frère Marcel, quand est votre soeur, mais euh, frère Marcel, peut-être que je peux te souvenir encore. Mais c'est surtout la soeur Bibiche qui doit bien connaître. et connaît bien la soeur Bibiche. Ça, ah, c'est une ancienne, hein. Il date de très longtemps. Et, et alors, il est venu donc à l'Assemblée, on l'a reçu. Et il est venu pour pouvoir... Euh, parce qu'il est venu de l'Afrique, évidemment, pour l'avoir reçu. Et moi, je c'était le frère Roger autrefois qui... Hey, le frère Roger l'a reçu. Alors là, on l'a bien reçu. Mon aussi, je Et il a commencé à pouvoir prêcher prêche, il prêche, j'étais assis, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais, j'ai dit, ah, ah ah, Seigneur ici il y a un problème. Ça sonne, ça sonne pas bien. Mais je, mon problème avec les gens, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est très longtemps. Donc, euh, et alors j'ai dit, vous voulez que je vous raconte oui <rire> Alors j'ai dit, j'ai dit, parce que moi j'ai le principe. Problème, il faut que je voie la personne. Ah ben oui, parce que c'est toi qui je pas. Mais comme c'était à l'Assemblée, et c'est le frère Roger qui l'a reçu, j'ai dit au frère Roger, dit mon frère Roger, je crois qu'il y a un problème, effectivement, euh, qui se passe au niveau de la parole. Je voudrais voir le frère pour pouvoir quand même parler avec lui. Est-ce que ça dérangerait d'une certaine manière Non, non, non, non, il euh, n'y a pas de problème, va voir le frère. Eh ben, je suis allé voir le frère. Parce que vous voyez ce qui s'est passé d'abord. Entre parenthèses, quand parce que l'Assemblée, comme le Seigneur nous conduisait à pouvoir pour dire les choses effectivement dans l'Assemblée, lui était le pasteur. Moi, c'est lui qui m'a demandé. J'étais là simplement. Je ne l'avais jamais dit. Parce que c'était peu plus tard. Je n'ai jamais dit au frère Roger Godefois, j'ai un ministère, voilà ce que Dieu m'a Jamais, c'était pas. Moi, ça ne me préoccupait pas. Mon problème à moi, c'était intéressant de m'asseoir simplement dans la salle. Et chanter aussi comme tout le monde chante, et écouter la parole louer Dieu, je jouais les tam tam, simplement. Mais à l'extérieur, là, je parlais aux gens pour les amener à Christ. Mais il voyait quand même bizarrement que il amène des gens, des gens qui viennent tout le temps, comme quand même des parce que ça, ce moment-là, le Seigneur agissait de manière extraordinaire à, à cette époque Et il voyait quand même des gens qui venaient à l'Assemblée, qui posaient la question, bon, je ne lui ai jamais dit. Okay. si tu me vois comme ça, c'est parce que euh, j'ai soif de prêcher. Jamais, jamais ça ne me passait même pas par l'esprit. » Je vous dis la vérité pour que vous compreniez. Et alors, c'est comme cela qu'il a lui-même, il m'a appelé, il m'a dit, « Réonard, pourquoi tu ne peux pas conduire quand même les choses ?» Je dis, « Pas de problème. » Je conduisais les choses. Et puis après, « Réonard, pourquoi tu ne peux pas devenir diacre oh, ?» Je dis, « Pas de problème. » Et puis, bon, c'est passé. Et ainsi de suite. Évidemment. Bref, petit à petit. Et alors, il était tellement attaché à moi, pourquoi moi j'étais aussi attaché aussi à lui. Alors, je fais comprendre une chose. Je dis, regardez comment nous sommes en assemblée. Les frères et les soeurs, vraiment, ils s'accrochent à la parole de Dieu. Et ils sont vraiment saints, et purs. ainsi de suite, effectivement, là, en rapport avec l'évangile, même l'habillement et tout ça, on ne va pas parler de comme ça. Et quand les frères en question est venu avec son évangile là qu'il a prêché, j'écoutais, je regardais maintenant à l'assemblée. Mais c'était comme si on a donné la liberté à toutes les poules. Mais non, je vous dis vrai, laisse les petites choses commencer à venir, petit à petit. Pourquoi Quel était donc l'enseignement qu'il annonçait C'était la grâce infinie. J'ai tous ces ce anciens ici, je crois que vous connaissez effectivement comment c'était, même à l'époque, effectivement. C est, c est y a... Donc, ça veut dire que, bon, je vais pas mais vous pouvez faire ce que vous voulez Enfin, Bref, et voilà que la chose est rentrée donc à l'Assemblée. Et moi, je suis allé le voir. Je lui dis, euh, la Bible est ici. J'étais entendu dire ça, ça, ça, ça, que ça vient, ça, ça, ça, ça, ça. Montre-moi dans les scènes Écritures. Ce que toi tu viens de pouvoir dire et enseigner à l'Assemblée pendant cette période ici, parce que moi je trouve que c'est pas conforme. Je lui cite, ça c'est pas conforme. Je me donne un... Alors montre-moi dans les Saintes Écritures. Il avait difficile tout. Mais c'est ça le problème toujours. De pouvoir me montrer dans les Saintes Écritures. Alors j'ai dit, mais si ce n'est pas dans les Saintes Écritures que tu ne peux pas arriver à pouvoir le prouver, alors il faut corriger. Il est allé donc voir le frère Roger 3 ah, le frère Léonard, il est dur, il fait Léonard, il est pas beau, il commence à me créer des problèmes, et tout ça. mais comme il avait commencé à acheter déjà le frère, pardonnez-moi l'expression, à cause des groupes qui étaient venus de Kinshasa, de ceci, cela, la pression, toujours là, notre prédicateur, notre ceci, cela commence à se faire, là, là, là, là. et le frère, au jugotrefois, est devenu nerveux contre moi. Il dit non, il dit, il doit prêcher, il doit prêcher. Alors, je suis rentré chez moi, maison je priais. Quand je priais et le Seigneur m'a montré la condition de l'Assemblée et ce que le frère Roger Godefoy a eu à pouvoir faire en faisant passer cette personne-là pour pouvoir prêcher pendant cette période-là, je l'ai appelé. J'ai dit voilà ce que Dieu m'a montré effectivement. Et j'ai dit ça, ce n'est pas conforme parce que je t'avais prévenu. Et tu es resté à pouvoir le faire. Alors voilà ce que je t'ai dit. Puisque tu n'as pas. C'est comme ça, hein, que j'ai dit. C'était comme ça. J'ai dit Puisque tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, de maintenant là, tu ne peux plus être pasteur de l'Assemblée. Dieu te retire la chose. Alors, quand je parlais comme ça, il m'a regardé en disant Mais oui, mais non, moi, je suis serviteur de Dieu depuis très longtemps. Si moi, qui peut, peut arriver à pouvoir passer, j'ai dit Mais j'ai dit la chose. Comme je te l'ai dit là. Puisque tu n'as pas fait comme ça, et ainsi de suite. Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose aussi. <rire> bon, puisque nous disons. Je ne veux pas quand même pas que ça donne quand même une impression aux gens. Vous savez, l'autorité que Dieu donne en fait à la parole, en rapport avec un ministère qu'il établit. Est... Oui, c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Tu peux dire la chose. Et quand tu es poussé par le Seigneur à pouvoir les dire, ça va s'accomplir. oui Vous pouvez vous battre. Ah, oui que Dieu te bénisse, ma sœur, parce qu'elle aussi, elle est, ah, mais je t'avais pas, oui, la sœur Isabelle Boutou, oui, bien sûr, bien sûr, la sœur, oui, à l'époque, quand j'ai quitté, oui, oui, oui, oui, oui, et avec la sœur Bébis, je vois bien très bien, parce que je crois que la sœur Bébé, avait aussi la songerie, je crois que c'est cela, où la sœur, il y a des sœurs, mais oui, Dieu a fait, a les choses d'une manière parfaite. Oui. Bref, ah, mais je suis content que les anciennes soient là, peut-être qu'on pouvait dire, ah, mais il raconte peut-être des choses, mais c'était vrai, je lui avais dit, ah, mais la sœur Marie te connaît aussi. Il euh, n'y a pas eu seulement euh, notre frère, Roger notre mm -hmm. auquel euh, j'ai eu à pouvoir dire, choses comme cela aussi, effectivement, que cela s'est passé exactement. Parce que le frère a eu à pouvoir tout faire pour montrer aux gens que ce que moi j'avais dit là, c'était faux, ça ne venait pas du Seigneur, moi je savais où je me tenais. Il s'est battu pendant cinq ans. Voir, voilà, je veux conduire ici à la réunion, l'assemblée qu'on disait. Moi, j'étais, et puis, comme, comme je l'ai dérangé, il n'a plus voulu que je sois avec lui. C'est pas moi, mais lui, j'ai dit, bon, puisque je te dérange et que tu veux pas que je puisse continuer, bon, alors, je peux m'en aller. Oh, c'est dérangé, évidemment. C'est comme ça que je suis parti. Je suis allé m'asseoir chez moi à la maison, sans influencer qui que ce soit, personne. Personne, parce qu'il y a de ceux qui veulent qu'il y un bruit, non, si tu veux partir, fais pas de bruit, par simplement. Je suis parti tranquille. C'est pour vous dire, frère, toutes les expériences, je les ai expérimentées par la grâce de Dieu, en rapport avec l'Église. C'est pour ça que quand je regarde un frère, je sais ce qu'il en est. Parce que les gens comme, de dire, oui, euh, tu as peut-être dire à une sœur ici, que euh, je dis sur un exemple, et, et voilà que ça marchera jamais avec ce mariage. Moi, j'ai jamais dit à une sœur que ça marcherait jamais dans ton mariage. Et puis je ne peux pas me permettre, moi, de dire cela à une heure. Non, pas du tout. Ça, ça, ça Si Dieu même me garde seulement que je parle, que je montre quelque chose, effectivement, je dois agir de la manière de ce que la personne puisse prendre sa décision. Ah, Je peux pas influencer une personne parce que j'entends tant de choses. Je dis, ça, ça brise la que Je dis, mais c'est pas possible que les gens puissent arriver à pouvoir penser. Mais enfin, c'est très dangereux aussi, en fait. Quand... Bref. Donc... À ce moment-là, je suis donc rentré donc chez moi. donc euh, bah, si, euh, Et je lui ai laissé l'Assemblée, il a commencé à, à faire... Vous avez des temps oui. Vraiment, vraiment. Oui. Je sais pas pourquoi je vous le raconte. Hein. Alors, euh, je suis rentré chez moi. Donc, j'habitais donc à ce moment-là à le effectivement, rue de la Fouragère. C'est la J'ai oublié les noms, les numéros, c'est le numéro 1, qui me dit, frère parce que lui, il était resté ici à l'Assemblée. Je sais pas si quelques-uns. Il était diacre aussi à l'époque là, je pense que quand ils habitaient à la Vandakinder. ils étaient diacre, Donc bien sûr, je pointe le doigt à la sœur euh, Bébiche et la sœur Marie-Connaît aussi. Donc, Et puis, il, il était diacre. Et il m'appelle d'abord pour me dire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Moi j'ai dit, mais non, frère Godefroy, il ne veut plus de moi. Donc moi je ne vais pas quitter l'Assemblée, mais il ne veut pas. Chaque fois que je viens, ma présence l'embête. Je préfère donner la paix aux gens. Alors, il me dit, euh, mais c'est quand même bizarre ici, parce que depuis longtemps que tu ne peux pas, il me dit, mais c'est quand même bizarre, j'ai reçu un appel d'un monsieur qui s'appelle Kadiai. J'ai jamais oublié son nom, hein. Il s'appelle il Et de la France. Il dit là-bas où il est en France, parce que quand moi j'étais en France, il vivait en France d'abord le frère Norbert, mais quand j'étais en France, je le connaissais, il m'appelle pour me dire que il a eu à cœur, le Seigneur l'a mis à cœur de venir pour que nous puissions nous rassembler ici, à Bruxelles, ensemble, et avec toute sa famille. Et où c'est? Il dit, ben il dit qu'il a dit qu'il faut qu ils viennent chez nous, donc, à la maison, pour que, euh, on puisse avoir la réunion ensemble avec eux. Alors, c'est pour ça, que je t'appelle pour que tu viennes aussi nous apporter la parole. Il dit, pardon! Ah, non! Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, S'il vous plaît, moi, je vais pas avoir de problème avec qui que ce soit. Je reste chez moi. J'attends le temps de Dieu où je veux commencer mon travail, évidemment, faire autre chose, évidemment, mais pas ça. Il dit, non, frère, il y a un problème. Il ne devait pas venir, mais le frère a déjà quitté la France. Et il va arriver. Oh, J'ai dit, mais s'il a quitté la France, il va arriver. Mais Moi, bon, je lui ai dit, mais non, mais il dit que c'est vraiment les Seigneur qui les poussent à pouvoir venir ici. J'ai dit, Seigneur, je me dis, mon Dieu, je quand même pas pour que je puisse encore faire. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Et je vous dis la vérité. Mais il a insisté, il a insisté, puis le frère est venu. Moi, je lui ai bon, je vais quand même venir voir effectivement ce qu'il en est pour la famille. Et c'est le frère qui arrive avec sa femme, son enfant. Il dit, bon, frère, vraiment, voilà, j'avais vraiment à cœur que je puisse vous, je sais pas pourquoi, mais est-ce que vous avez une, vous vous rassemblez ici à Bruxelles? j'ai dit, mais non, je vais l'assemblée qui est là-bas, à, à, la Scarbeck, et c'est là qu'on me dit, non, non, non, c'est comme si le Seigneur me dit que je vienne ici, qu'avec vous, nous allons avoir une, pas qu'il était prédicateur, non, pour un... une, âme qui a besoin d'écouter la parole. J'ai dit, j'ai dit, c'est pas possible, j'ai dit, dit, mais oui, euh, c'est pour que, ici, j'entende la parole de Dieu ici. dit, ici, dans cet endroit, je suis le frère. J'ai dit, bon, j'ai quand même été, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, préserve-moi. Je ne veux pas avoir le problème que, oui, si je, dis, je ne commence rien. J'ai dit, bon, comme il est venu, bon, puisqu'il a des yeux, qu'on puisse quand même lui parler de la parole de Dieu, il ben, n'y a pas de problème, j'accepte quand même. Et j'ai apporté la parole ce jour-là, mais c'était quelque chose de particulier. Alors, je crois que Kadia il n'a pas voulu retourner, Il est resté encore. Donc, on a encore eu encore un une réunion, encore une deuxième fois. Alors, ce qui fait que, on me demande, de dire, dit, « mes frères, vous ne voyez pas que c'est Dieu qui est en train de pouvoir faire quelque chose ici ?» Moi, j'ai dit, « Non, en tout cas, frère, moi, je suis pas de, dans, le, dans la vie de pouvoir faire quelque chose ici. Donc, vous avez l'église là-bas, avec Scrabbeck, allez-y, donc, avec Frère Granger Godefois. » Il dit, « Non, non, non, frère, nous, on commence à sentir qu'il y a quelque chose. » Et puis, quand on a regardé maintenant l'assemblée, on, on il n'y a plus... J'ai dit, « mes frères et pendant ce temps-là, ma maman était encore ici avec frère Roger Godefoy. C'est pour dire que je n'ai influencé personne. Quand je suis parti, personne n'ai influencé. Même pas ma mère. Mais ma mère était toujours restée ici. Elle n'était pas d'accord avec moi. Ah, je lui dit, maman, c'est bien, tu peux rester là-bas. puisque Tu sais bien comment j'aime frère Roger Godefoy. Ma mère continue à pouvoir venir ici. Parce qu'avec frère. Et moi, j'étais là-bas avec frère euh, euh, comment dire, Norbert et tout le monde. pas long pour vous. Non. Bon, je vais être un peu plus bref, pour que vous compreniez. Bon, bref, c'est comme ça que on a commencé à pouvoir à, à se rassembler là-bas. Et quand on a commencé à pouvoir se rassembler là-bas, dans notre première réunion, deuxième réunion, effectivement, les frères, maintenant les frères, il dit, bon, frère, quand même, ne me laisse pas, nous, quand même, ici, quand même, de la ville, on a quand même besoin de prier ensemble, quand même, tout en gros, parce qu'il ne peut pas quand même nous laisser comme cela. J'ai dit, bon, si vous voulez prier, on va prier ensemble. Alors, quand on a prier ensemble, à moins que je me trompe, la sœur Bibiche, je pense que ça doit être la sœur Bibiche, ou bien si c'est la sœur euh, euh, Isabelle, mais c'est la sœur Bibiche. Je crois que la sœur Bibiche était toujours ici chez Frère Roger Godefoy. Vous vous souvenez, ma sœur, elle est là. Alors je crois que... Oui, la sœur Bibiche, oui, était avec Frère Roger Godefoy. Moi, j'étais de l'autre côté. Hein? Non, non, non, d'abord ma sœur Bibiche. C'est un c'est quoi à ah, Oui, bien sûr que oui. À ah, moins que je me trompe pas. Hein. Mais la sœur Bibiche était là. Mais tu as eu un son, je pense, non voilà. J'ai quand même un peu la mémoire. Elle hein. a eu un songe qu'effectivement, qu'elle sortait effectivement de l'Assemblée. Tu me corrigeras hein, si je me suis trompé dans les autres trucs. C'est ça, Massa Oui. Oui. Et mmh. Attends, mon frère, sachez, tu veux bien lui donner un micro pour que. Je sais, je sais pas très bien parce que si on peut comme ça, tout le monde l'entend parce que c'est vrai. Comme elle-même, elle est témoin, elle peut quand même raconter. C'est pas long pour vous, hein? Non. Merci parce que je vais pas entendre, oh, nos attenues pour nous raconter des, des choses comme ça. Anne, ah, je veux pas vraiment de problème parce qu'il est 21 h 56 On va simplement donner le micro que la sœur puisse dire. Je vais couper en bref. Vous allez comprendre pourquoi. Donc si tu peux nous raconter ce que tu as vu, ma sœur. Bon, euh, en fait j'ai rêvé que je, je descendais à la cage aux ours, je, je, je crois que je descendais du tram, et j'ai vu euh, à ma droite des gens aller écouter la parole de Dieu, et puis je les regardais, je me disais, ah, mais pourquoi vous allez là-bas Et c'était euh, Frère Léonard qui prêchait, et puis je leur disais, oh, mais pourquoi vous allez là-bas La parole c'est pas là-bas, c'est par ici. Donc je montrais euh, l'assemblée. Et puis j'entends une voix qui me dit bah, Si toi, tu veux aller là-bas, vas-y. Mais la parole de Dieu, c'est par là. Et c'est là où euh, j'ai téléphoné à la sœur Nicole et je suis passée euh, à la maison. Que Dieu te bénisse. Donc, vous avez remarqué, non Donc, effectivement, ça commençait à aller comme ça. Et puis, ainsi, une suite. La sœur Isabelle Moutu aussi, je pense, c'était comme ça. Puis un l'autre. Donc, le Seigneur a commencé à pouvoir faire en sorte que tout un chacun. Ce pas que, bon, on a influencé quelqu'un, mais en fait, comme vous l'avez entendu, donc, le Seigneur lui a parlé. Et c'est comme ça. Alors, comme la maison du frère était tellement... Alors, il fallait maintenant qu'on puisse avoir un endroit. Et le frère a voulu me louer, effectivement, la cave qu'on a nettoyée. On a commencé maintenant à pouvoir maintenant avoir des réunions dans de la cave. Parce que les gens venaient tellement nombreux, je ne peut pas casser la bande, non, c'est là la cave qu'on se retrouvait. Et qu'est-ce qui s'est passé effectivement à ce moment-là, puisque nous étions dans la cave, et la cave devenait plus petite. Alors, j'ai dit, Seigneur, il s'est passé aussi une autre chose là-bas, là-dedans, louée, là j'ai dit, Seigneur, ça devient petit, mais où qu'est-ce que je dois faire maintenant Il faut que je trouve un endroit qui est grand, pendant ce temps un jour... Ah, j'avais déjà monté mon entreprise. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, c'est vrai. Quand j'avais... Ah oui, voilà pourquoi aussi. Hein. Quand j'étais déjà dans le côté-là, sorti, et puis ça, je m'occupais maintenant de mon entreprise. Maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle la voix m'en parlé. Voilà. Parce que ces choses-là... Je savais les épaules de le Frédéric Godaf. D'abord, j'étais bien dans ce que je faisais. Alors, c'est à ce moment-là maintenant que... Là, euh, euh, on, on a commencé à louer l'endroit. Et puis... J'étais à mon bureau, je sais pas si c'était la sœur Bébiche, parce qu'à un certain moment, elle a aussi travaillé. Je sais pas qui est -ce qu voulait, la sœur Il me dit, oui, mais j'ai rencontré frère Roger Godefroy à Debroucaire, et frère Roger, toi, tu te souviens Voilà, donc j'ai rencontré frère Roger à Debroucaire, et frère Roger était cherche. Moi, j'ai dit, frère Roger, me cherche moi, je dit oui, parce qu'il a pu te coordonner. Alors, quand il m'a vu, effectivement, il a demandé si, euh, je pouvais arriver à pouvoir, en fait, comprendre contact avec lui et qu'il souhaiterait te voir. Moi, j'ai dit, il me souhaiterait me voir. Oui. Alors, j'ai dis bon, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, nous, nous étions donc dans la cave et il y avait un problème, c'était l'ultimatum. Donc, on nous chassait déjà de la cave. Et on nous a donné, parce que la personne ne m'avait pas prévenu avant. Hein. Le, le, peut alors il me effectivement, donc c'est dit que nous sommes, euh, nous étions peut-être mercredi aujourd'hui, et, et, et, et dimanche, on doit arriver à pouvoir tout faire pour pouvoir partir. Je pense que c'était comme ça. Alors j'étais déjà dans une situation difficile. J'ai dit, Seigneur, comment je dois faire Parce que si on n'a plus d'endroit, où est-ce que je vais mettre les frères et sœurs avec qui nous sommes ici Parce que déjà, à ce moment-là, il y avait beaucoup de frères, même qui étaient à l'étranger, qui commençaient à voir Frère Marcel est venu avec les frères et puis. Frère Marcel est où Ah bah ben, il est parti peut-être. Tu te les frères et puis ton voyage avec Frère et puis à, à venir à Devent. C'est comme ça que l'Église a... commencé. Dieu a fait des grandes choses. C'est vrai, n'est-ce pas, mon frère ah, Oh, la... il a la voix qui est partie. Frère Zaché, frère vous mettez le micro à côté du frère. Parce que c'est maintenant l'histoire qui revient, en fait. Ah oui, Dieu a fait des grandes choses aussi au travers de lui. On se connaît depuis longtemps. Frère frère Marcel, ah, mais j'étais là. C'est lui depuis des années. Là, mon frère Marcel, c'est... « Ah oui, notre sœur va partir, on va quand même prier. » Non, non, non, non. Donc, donc effectivement, le frère a, a rencontré un, un frère qui, qui s'appelait Epi. Et alors, le frère, comme il venait donc à, à Bruxelles, parce qu'il venait à Scarbeck, il venait à prier à Scarabec, et puis comme il savait que là-bas, c'était la peau de la mer on était là-bas, le frère a changé de direction. Il était donc à la porte de la C'était un bonheur pour moi. Et là, il a eu à pouvoir rencontrer quelqu'un qui avait besoin de connaître Dieu. Et puis, il a parlé avec lui, effectivement. J'ai dit, viens voir l'église où je suis. Et quand ils sont venus, et puis ils ont écouté la parole de Dieu là-bas, alors là, la personne, le frère Epi, a été vraiment touché dans son cœur, effectivement. Il dit, il me demande si tu peux venir nous visiter. Je dis, visiter où, c'est? Mais en Hollande, à des 20h. Il me dit, mais où? Il dit, mais à 20h, j'ai dit, vous avez une église? Il dit, non, c'est chez moi, je vais te recevoir avec ma femme. Et mes enfants, puis on va aller quelque part pour pouvoir aller aussi euh, rassembler les gens dans un endroit qui prie, effectivement, parce que je connais qu'il y a des gens qui prient dans, un, dans une, une vie. Tu te souviens, mon frère, quand on... Voilà. Regardez comment Dieu fait les choses. Je prends mon, ma voiture et, et je suis parti jusqu'à 20h et nous étions aussi avec le frère parce que le frère connaissait aussi l'endroit où, où pour, pour rouler. Et nous sommes arrivés à la maison de frère Epi. Nous avons eu à pouvoir avoir des moments. Nous avons prié ensemble, effectivement. Là, Tous, il y avait Frère Marcel, et puis il y avait un autre cousin à toi, je pense qui était.. Voilà. Et puis il y avait Frère Epi, et, et puis sa femme, et puis, et puis nous étions là. Madame, je ne sais pas si tu étais là, non. Je ne pense pas. Non. Alors, quand on a prié là, il m'a dit, non, frère, maintenant, il y a un groupe qui se rassemble quelque part dans une ville un peu lointaine. Je connais la ville en question. Et nous sommes partis là-bas. Et on a prié. Il y avait beaucoup de monde à cet endroit-là. J'ai apporté la parole de Dieu, je priais pour les gens, effectivement. Et je sors de la, de, de la, de la réunion, je rentre dans la voiture, je m'assieds. Et puis, je m'assieds parce qu'on devait rentrer maintenant chez Frère Epi, c'est là où je l'avais dormi, dans une autre ville, demain tard. Je regarde le frère, je dis, Frère Epi, tu m'as amené ici. Il y a eu beaucoup de monde, j'ai apporté la parole de Dieu, c'est vrai. Mais ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que je puisse arriver à pouvoir avoir la réunion ici, mais ça va ici. Mais c'est chez toi la maison. Et c'est dans ta ville à toi que réellement que l'église va commencer. Dieu que je sers m'inviter. Et je lui ai dit, il me regarde, il dit, oui, retournons, retournons à 20 c'est chez toi que je dois avoir réunion. Parce qu'on avait prévu que je puisse avoir réunion l'autre jour, effectivement. J'ai dit, non, pas ici, mais chez toi. C'est toi qui m'as invité, non J'ai dit, mais chez toi à la maison, je dois prendre. Frère et sœur, aussi vrai que Dieu est vivant, j'étais ma Bible en main, on a tenu la réunion. Frère et puis il me dit, frère, je veux que tu pries pour moi et pour ma femme. J'ai imposé ma main à Frère Epi. Quand il est sorti, c'était une boule de feu à l'intérieur. Il ne savait plus se tenir. La flamme a commencé à travailler. Frère Epi est sorti dehors, en train de pouvoir apporter Vous connaissez Jésus Donc, Il a commencé à parler de Dieu partout. C'est comme ça qu'à des 20 h l'Église a commencé. Et puis les gens ont commencé à venir. C'est comme ça que là maintenant, de 20h, et puis il y a eu beaucoup de monde qui s'est venu dans les églises, effectivement. Donc il y a eu des baptêmes de nouveau. Effectivement. Bref, c'est comme ça qu'effectivement que ça a commencé à venir. Donc quand ils sont venus avec lui, et ainsi les autres pour dire, alors qu'est-ce qui s'est passé Donc on nous chassait de l'endroit. Je disais, Seigneur, maintenant, ce n'est qu'il ne me reste que deux ou trois jours, où est-ce que je vais trouver la place C'est un qui me dit, frère, Gauche Godefoy, te cherche. Moi, je dis, frère, gauche Godefoy, mais cherche pourquoi Parce que je voulais avoir une grande salle. Et bien voilà, j'arrive, il me dit, frère Léonard, j'étais cherche depuis très longtemps, j'ai dit, ah, j'ai dit, mais mon frère, je suis très heureux, on s'est remonté d'abord à baudet et puis il m'a invité chez lui à la maison. Quand il m'a invité chez lui à la maison, il m'a simplement dit une chose, frère, je voudrais que tu viennes euh, demain à l'église, c'était dimanche, et, et puis moi j'ai dit, dit, mais si tu peux venir demain dimanche à l'église, comme ça tu apportes la parole, alors il me dit, tu vas venir apporter la parole. Moi, je veux m'asseoir. Tu vas tout faire. Oh. Du début, les cantiques, les ceci, le cela, tout, tout faire. Tout, tout, tout, tout faire. Et tu clôtures au tout. Ah, je ne je comprenais pas tellement très bien ok je suis venu. Et les frères qui ne m'avaient plus vu depuis, ils étaient étonnés de pouvoir voir que je reviens directement, je passe du haut de la chair, et les frères Roger Godefroy étaient assis, je commence à, les cantiques, je commence les cantiques, puis les psaumes, les prières, tout ça, et puis la prédication, et puis je clôture tout, tout, moi-même, j'ai dit, allez, allez, allez à la maison, que tout est terminé. Et quand j'ai fait ça, frère Roger Godefroy qui m'appelle, me dit, frère Léonard, vous savez, ça c'était avant qu'on arrive les dimanches, les tomates pour cruter là-bas. Il me dit, frère Léonard, tu te souviens J'ai dit de quoi encore Tu m'as dit ici que puisque je n'avais pas écouté, le Seigneur m'a rejeté en tant que pasteur prédicateur pour prêcher la parole. J'ai dit, j'avais résisté. Dieu que je sais dit, mais, j mais il était vivant ici, frère, autrefois, avant de parler. Il dit, mais j'avais résisté. Je voulais montrer que tu n'avais pas raison, Tu avais c'était temps que Dieu n'avait pas parlé. Mais je vais te dire maintenant que ce que tu avais dit était la vérité. Là, comme tu me vois là je ne peux plus prêcher la parole de Dieu, je ne peux plus être dis, mais cette assemblée ici, ces bâtiments, ici là, puisque quand même, tu as été ici. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me demander, donne nous l'église, non, non, non, non, Dieu n'a pas voulu que ce soit qui que ce soit, mais c'est à toi que Dieu veut maintenant que tu prennes l'église. Oui, oui, c'est comme cela que, j'ai dis, ah bon, avant dimanche, hein, les jours, il te de partir là-bas. Hein. Dieu fait des choses extraordinaires. Et alors, je suis rentré là-bas, à la pandémie, j'ai dit, mais frère, c'est, je vous ai dit, oui, mais frère, on va aller où? J'ai dit, Dieu a déjà pourvu l'endroit. Alors, à partir de maintenant, nous retournons aussi À Scarbeck. Mais comment ça me dit? Mais oui, n'y a pas de problème, c'est chez vous. Venez. Et c'est comme ça qu'on est revenu à Scarbeck. On a, à partir, on a commencé à changer, transformer, effectivement. Et c'est comme ça qu'on a... est, c'est pour dire que ce n'est pas nous. C'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui a voulu qu'on soit ici. C'est pour ça qu'il agit, effectivement. Nous n'obéissons qu'à l'Éternel, notre Dieu. Donc, on fait pas ce que nous nous pensons. Donc, c'est pour ça que je disais qu'effectivement, que si vous sentez que... Ce c'est pas, pas qu'on vous oblige. Mais il faut que vous soyez donc convaincus par les Seigneurs que c'est vraiment les Seigneurs qui vous poussent à pouvoir venir. Je sais que des sœurs et des frères ont des témoignages que ça, ils étaient chez eux à la maison, ils étaient à tel endroit, le Seigneur leur a parlé pour le conduire à cet endroit. Donc si c'est l'endroit que Dieu vous a conduit, effectivement, alors c'est sûr et certain, il va prendre soin de vous. Dans tout le moindre détail. Maladie, il prendra soin. Oui, nourriture, il prendra soin. Vêtements, il prendra soin. Tant de domaines naturels, effectivement. Ah oui, c'est pour ça que vous voyez que par exemple, dis, mais, oui, mais pourquoi tu, Parce que je disais, je regardais seulement les gens, je sais que charnellement, les gens me regardent aussi des regards tout à fait bizarres. Pourquoi toujours que telle famille doit lui confier ses enfants? Ah oui, parce que les gens pensent comme ça. Pourquoi par exemple, telle frère, ok, mais bon, les frères Lona vont s'occuper ceci effectivement. Moi je regarde toujours, effectivement. Je sais que humainement parlant, mais, mais il cherche. Mais, non, je sais que Dieu, c'est Dieu. Si Dieu va prendre soin de vous, vous avez un enfant qui parce que c'est Dieu qui vous a conduit ici. Amen, amen. Dieu doit prendre soin de vous dans tout le monde, même vos enfants aussi. Est-ce que vous comprenez Il doit utiliser quelqu'un comme une certaine manière pour qu'effectivement, que les choses soient faites. Je sais qu'il y a des choses que, humainement parlant, vous critiquez, vous pensez qu'il a fait, il a fait... Moi, je ne fais rien. Je ne fais qu'observer effectivement ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et si Dieu prend soin de nous d'une manière ou d'une autre, glorifions les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous le lever. Tendre Père et précieux, sauveur. Je voudrais vraiment te dire merci encore ce soir. Oui, Père, tu le sais que je ne pensais pas à quoi que ce soit dans ces sujets, mais il a plu à toi de nous montrer effectivement aussi ce genre de choses pour nous rappeler qu'effectivement que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui agis encore, c'est toi qui nous montre effectivement le chemin, la manière de pouvoir agir, Père. Et dans ce temps du soir, tu nous donnes aussi l'occasion, Père Saint-Dieu, de pouvoir persévérer dans ta parole à toi. C'est vrai, le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Oh, il y a des années de cela, Père Saint-Dieu, lorsque nous sommes venus à toi, nous accrocher aussi à toi pour pouvoir te servir il a appui à toi de pouvoir également aussi nous, nous instruire dans toutes choses, Père. Ce peuple est à toi. Oh, qu'il soit aussi béni et fortifié aussi, Père Saint-Dieu, dans la marche, mon béni, mon Père Dieu. Oh Dieu, dans l'âge d'être conduit et éclairant encore davantage, mon Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour tous les frères et sœurs que tu nous as donnés, Père Saint-Dieu. Oh, depuis tellement si longtemps, mon soeur, mon béni, Père, qui s'accroche encore davantage jusqu'à ces jours. Pour que réellement, Père Saint-Dieu, que ta parole à toi leur soit aussi apportée. Et par ci, Père sens. après cet endroit, mon bénémoine Père Saint-Dieu, ta parole est partie dans le monde entier, mon bénémoine Père Saint-Dieu, dans différents pays, différents endroits, même dans les coins les plus réculés, dans les villages, Père Tu sens auquel on ne veut même pas penser, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Mais tu es le Dieu qui conduit toutes choses. Et ton peuple est toujours attaché à cet endroit. Qu'il soit aussi béni, Père Dieu. Et pour aussi comprendre aussi, Père Saint-Dieu, pourquoi nous sommes en ces lieux, béni Père Saint-Dieu. Mais c'est parce que c'est toi qui as choisi. C'est toi qui l'as voulu ainsi, Père. Nous voulons respecter l'endroit. Nous voulons respecter ce que nous avons donné comme choix, bénémoine, Père Saint-Dieu. Voulons respecter aussi chaque frère et chaque soeur que tu nous as donné et conduit aussi en cet endroit, mon bénémoine Père Saint-Dieu, avec considération davantage mon roi, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint Nom soit glorifié, Père. Nous prions encore davantage, Père Dieu, pour nos frères et soeurs. Voici notre soeur qui va rentrer, Père Tumisson Dieu, que tu la bénisses, que tu la protèges, mais notre sœur Seigneur, Père Saint-Dieu, je prie pour que tu la protèges sur le chemin, la route, sans Dieu, que tes anges puissent la protéger, bénémoine Père Dieu. Elle habite tellement si loin, Seigneur, que tu la protèges sur le chemin de retour. Père, Bénis chaque frère, bénis chaque sœur encore, Père Saint-Dieu. Que chacun soit protégé, qu'il soit aussi béni. Combien ils sont tellement précieux, mon béni, mon Père, tu Parce que tu sais, c'est un endroit même pour ton peuple, à toi, Père Dieu. Tu en prends soin, mon sauveur. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Viens, mon grand. Il y a un, un, un, un cantique, mais il y a longtemps de cela. Je ne sais pas si la grâce est Coulez pour moi. Vous le connaissez Amen. Toi tu connais pas. Hein? Vous, vous la chorale. Vous connaissez pas, monsieur Vous connaissez pas Alors on va on va chanter peut-être une autre fois. Mais c'est court, hein. C'est pas long. Coulez hein? pour moi. Ouah Ouah, ouah, ouah, c'est. ma sœur Irène. Ouah, c'est bon, euh, tu vois les nouveaux. nous hum? j'ai le docteur, j'ai de docteur, le pauvre docteur. Mais c'est dans le, dans le cœur, quand tu vois le petit recueil, oh, mais tu là c'est celui-là. sais tu là oui, je vois le petit La grâce coule, coule. Ah, moi je consigne sœur Seigneur. Ben, dimanche, je chanterai, ma sœur. Dieu te <rire> bénisse, Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Ce qui pourra nous décourager.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 Sans retour